Essayez de monter avec bien de pack dans l'escalier, c'est qu'il soit bien paqué. Ah ouais, Milan, vous êtes chiant, putain, là, plus. surtout Encore toi, ça va, tu dors, mais L'autre bâtard, là, Derby, là Il n'y plus de désir, ah 5 et 0 Ah ouais, bah 5 et 18 bah, bah, oh. bah, J'ai deux bêtises hein. J'ai deux bleed. Je vais devoir bleed Non non non pas du tout mais on va devoir faire de la Thompson <rire> ça se trouve, ça ça serait triste Ou de la grenade, la grenade c'est plus rapide que ah, non, la Thompson, non non non hein. c'est mort, oublie la grenade, je veux pas de grenade mec la dernière fois on est mort à cause des grenades Je veux pas les grenade, s'il te plaît mais, mais si tu veux toi tu, vas, moi, toi tu vas en bas et moi je jette, ou l'inverse Ouais mais c'était ça, on a fait les deux avec LR on est mort C'est rapide hein, oh, la non. grue elle a 37 gros, tu verrais les packs comment on va les défoncer Qu'est-ce qu'on fait ouais, là Ouais mais mec on respawn ça pue Bah moi j'ai des bêtises hein Je peux les poser, je peux tirer J'ai encore 20 balles de laser bah, Franchement la grenade fuck quoi Si tu me fais de la grenade maintenant tu vas me dire à la 40 on fait de la grenade C'est bon j'ai plus de balles Allez s'il te plaît Toi t'es porteur 6 balles quoi Ah ouais, il sort Fais gaffe, hein, ils vont. Putain, les chiens. Ils vont revenir un peu en retardataire. Je vais essayer de t'en prendre hein, ceux qui tout dans les merdes. Oh. Bon, je t'en ai pris un. Hein. On fait de la Thompson Bah. Ouais, J'en ai trois, moi. Vas-y, prends tes trois, gardez les trois là. Tu ouais. es les là, les trois là-dedans. Là. Ouais, je suis en train. Au pire ce sera plus facile pour toi de les duer un par un que euh, 24 par 24 hein. Un par un tu les Ah mais les ça duel. sera aussi plus lent. Parce que quand je tire dans le pack il ça traverse et ça fait plusieurs euh... Ouais <rire> Putain Coup de couteau. J'en ai encore un. Après je peux descendre, je peux, peux foutre une bêtise dans le tas, descendre, comme ça t'auras un pack à hitmark. Vas-y je fais ça là, hop ils vont se bouffer la bêtise. Hop, ils sont tous hitmark, là je te les laisse. Il y en a un qui sort fenêtre euh, double canon. J'ai des grenades ouais, ouais ouais, je les ai grenadés. Ça saute Ah oui Après s'il faut moi je peux, là qu'ils sont hit hitmark, je peux peut-être euh, les bombarder avec mes 6 balles hein. Ça se tente hein. Là tu les sautes hein. Ouais ouais Ouais, là tu les sautes, euh, ça respawn Ah non, en fait non, les le balles de réserve regardez pour ses connards les chiens oh oh Deux chiens, un chien, deux chiens Pfff, ouais, je mets un singe, je dis que c'est mère, au moins ça va... Ah ouais, mais par contre, j'ai rien, rien pour canner les chiens, gros J'ai deux balles il est au moins cinq Plus de balles, plus rien no. Oh, bien joué Non, oh, mais j'ai rien là pour les buter Oh là, là. t'en as deux toi Ah, je les ai tués les deux. Ok. Il y bon, en beat, encore deux. Des rampants, des zombies. Oh, là, là. Il y en a un qui, qui vient vers toi, le chien. Ah bah là, là c'est le festival des chiens. Ils aiment bien là, quand c'est la merde comme ça. Là. Ils arrivent là. Ouais, ouais, on fout la merde nous les chiens. J'ai. J'ai putain. <rire> ah, je suis rouge <rire> On fout la merde nous les chiens. <rire> ah ouais. Quoi non, Je <rire> suis encore rouge Ah mais c'est trop le bordel d'Exivar Putain il le seum T'es où là faut, faut que je me rebarre à la Thompson, j'ai plus de Thompson, c'est pour ça que... Putain et ce couteau... Euh... Bah ouais vas-y tu vas te barrer à ta Thompson là mais... Oh je suis rouge Je cours <rire> Je Vas-y je monte là-haut avec mes trous du cul là ah, je t'en te, je ai pris quelques-uns. C'est les chiens là, faut, faut s'en occuper là. Genre trompe. Oh la oh la. Oh, oh merde. Ah, j'ai rien pu faire. Les chiens gros, c'est folie. Hein. Ouais, bah ouais. T'as des balles Remets-en non, non J'ai rien, rien j'ai rien moi pour les tuer. Ces putains de chiens là. Putain, Allez, c'est bon, ça m'a bandé. La partie. Ouais, je te jure. Allez s'il te plaît Oui oh, Tu les joué. chiens Je peux pas J'ai pas de mal Prends une arme On s'en bat les couilles la Gewehr un truc Vas-y prends ça là Ils m'ont saoulé là carabine là, Mais, mais vas-y il y en a un moi. autre et tout J'ai la carabine à main Allez ils m'ont saoulé là Attends Faut que tu Je sais pas pour moi Vas-y ils vont se manger pas. un pack hein. Ils vont se manger un pack de clé mort Je te jure j'en peux plus <rire> Non non je vais prendre le pompe là non, non, c'est mort, regarde, j'arrive, hop, hop, hop. Ah, je les ai cagés. Ohlala! Là là. Ils eh lui ouais, font un guet-apens! C'est quoi? Allez, démune! Allez, c'est bon, on repart là-bas. Non, ils ont pété les clés, ils ont. bon oh, non, putain, ils... ils nous ont pété un pack tout entier <rire> Bah ouais, ils ont pété un autre là, non? Tu vois, les chiens, comment ils peuvent foutre la merde? <rire> ils ont pété gros mais un, un pack de 10 hein. Le pack derrière le générateur Ouais ouais bah ouais les chiens Je savais que les chiens ils foutaient la merde Putain Et encore d'autres hein Là ils en ont repété d'autres What Tous nos packs Ils foutent tous nos projets à, à balle Oh ils ont niqué tous nos projets alors tu, tu ah vois, chiens, imagines gros, le bordel que c'est quand tu tues à la grenade là Tu suis à la grenade, même à la, rien qu'à la Thompson c'est le bordel Alors imagine à la grenade, t'as des rampants partout, des chiens qui spawn et tout oh L'horreur J'en ai fait un enfer en plein, là en haut Les chiens de l'enfer Vas-y on va faire le... Mm. Ah moi je fais tout à la Wonder là, je nettoie tout Non non non, ceux là on va les faire au laser et après on campe, Wonder Vas-y hein, si tu veux Ah non non, ça c'est erreur c'est plus l'erreur Vas-y, je reconnais lui, c'est un boxeur C'est bon vas-y, sort ta Wonder. Sorte. Prends ta fenêtre, et encule tout Encule ma fenêtre aussi, hein, il y a du monde ouais. Ah ouais, quand on fait ça là, c'est pas problème euh, Les zombies, les, les chiens Donc quand on, on, on les arriver Mais quand tu pack là, tu tournes là C'est ah. pas problème C'est bataille, je spawn kill carrément. Chien de l'enfer. Y en a un là, il y en a un là. Oh, ouais. Oh putain, je pensais pas que ça pouvait être autant la folie. Hein. <rire> c'était bien drôle en tout cas. ouais, ouais c'était pas mal. Ouais. Moi <rire> oh, ça me fait rigoler Ça me fait rogo... troll quoi Plus bon de balle Je crois merde. que t'as une fin de partie à cause de chien tu peux être un plomb <rire> Ouais bah ouais mais Ouais ah, c'est fini Et Attends on va mettre les bêtises gros bah, Ouais bah tiens ouais, on va regarder où c'est qu'ils ont euh, niqué nos stocks Et fort bâtir. aussi